salut à tous c'est raf écoute je vais te faire une vidéo sur comment mettre une vidéo sur youtube ta vidéo sur youtube on y va donc en gros tu vas à ce bouton là quand tu es sur youtube.com et que tu es connecté à ta chaîne tu cliques sur mettre en ligne une vidéo sélect sélectionne le document en fait que tu veux donc euh, pour moi ce sera celle ci que je viens de faire c'est un timelapse de euh, de londres euh, donc euh, ce qui est bien c'est que pendant que ça se produit tu vois time lapse. Enfin, c'est où que ça voilà c'est là que tu as la description en gros quand ça charge tu vas voir ça qui va se changer donc ce que tu peux faire et tu as aussi le temps ici tout en bas euh, ce que tu peux faire bon pendant les 8 minutes bon, ma vidéo elle fait 500 mo donc c'est pas mal ce que tu peux faire tu peux commencer à écrire ton titre ta description voilà, c'est euh, un plus pour te faire gagner du temps. Alors moi, ce que je vais euh, choisir comme titre, c'est en effet 3 timelapse in London. Je mets un petit trait French Blogger. J'essaie de mettre tout le temps mon pseudo pour que euh, YouTube commence à, à me connaître. Je vais même rajouter 2021. En, pendant que tu fais ça, je vous fais un petit cours en même temps de... Euh, bah de seo youtube pour comment bien avoir ces mots clés et tout dans euh, dans le titre etc dans la description hd on en a pas besoin alors donc trois timelapse in london 2021 french blogger ok donc cette vidéo je vais je vais la laisser en anglais donc je vais mettre, euh, comme ça, ça touchera plus de monde, je, vais mettre, euh, je reprends le titre, ok, 3, ça c'est bien de répéter le titre pour que euh, YouTube euh, et Google soient conscients que ces mots-clés sont importants, Je répète en fait London, j'essaie de répéter mes clé With... clés. Okay, donc là on est bien pendant que ça euh, je vais rajouter les tags aussi donc on descend la la, la description est assez courte il hein, n'y a pas besoin de faire 30 300 mots etc donc euh, je vais mettre une playlist aussi parce que je commence à faire des, euh, des playlists aussi aider avec euh, le référencement. Euh, treat th relaxing. Oh, treat time lapse. Relaxing. In London. Relaxing time. In London. Joy the world sky and the beauty of London sky. it really ok donc on est bon avec ça donc, je vous disais, on met, ça, ce sera le lien de votre chaîne YouTube que vous pourrez euh, copier ici. Vous pourrez aussi le partager un peu partout, famille, Facebook, euh, autre endroit, que je vous indiquerai, euh, je vous indique ça dans ma formation YouTube euh, sur comment partager, bien partager sa, sa vidéo. Donc là, on a ajouté les playlists. playlists. Est-ce que c'est fait pour les enfants ou pas Ben, écoute, oui. Donc, du coup, je le mets aussi dans les enfants pour, pour les enfants. Après, je ne sais pas. Non, je ne mets pas pour les enfants. C'est mieux. C'est mieux pour moi. Allez, on clique sur « Plus options ». Et là, on rajoute. Est-ce que ça contient des promos, etc.? Non. Hum. Ah, il faut que je rajoute mon lien. Non, ça, c'est plus tard. C'est dans une autre vidéo, pardon. Donc là, vous voyez, les tags, c'est ce qui est important avec la description et le titre. Donc, ce qu'on fait, on va reprendre ça. Tag là on va être ok donc on a timelapse je vous montre comme ça vous saurez comment choisir vos mots clés c'est en fonction de la description du titre vous pouvez mettre deux mots à côté un mot clé c'est un ensemble en fait pas forcément un mot donc euh donc j'essaie de faire des des combinaisons entre les différents mots de mon titre donc par exemple relaxing london faut pas que j'oublie mon, mon pseudo london ok, okay. Three time -lapse. on a un compte ici un décompte de du nombre de, de mots clés qu'on peut mettre encore le nombre de caractères pardon donc euh, c'est bon là on n'a pas besoin de tout de plus je pense time lapse in London relaxing in London time lapse 2021 time in London relaxing time time lapse musique ok on est bon on va descendre anglais ok caption Pas besoin, on touche pas. Oui, c'est aujourd'hui que ça a été fait. Tu mets London. C'est encore mieux si tu mets un truc bien spécifique. Voilà, le Creative Commons. Moi, je mets Creative Commons comme ça. C'est tout le monde qui peut utiliser cette vidéo. J'ai aucun mal à partager. Si vous voulez quelque chose de privé, Enfin, public, mais que ça vous appartienne que les autres puissent pas l'utiliser. Dans ce cas-là, vous mettez licence YouTube. C'est par rapport au copyright. Ok, donc ça, on est bon. Ça, Moi, je reste toujours dans People and Blog parce que c'est. c'est En fait. Euh, plus. Je n'ai pas une niche particulière. Vous voyez, là, il y a plusieurs niches possibles. Hop, vous choisissez ce que vous voulez film, animation, tout ça. Je pourrais mettre en film animation celui-là, allez, il n'y a pas paysage, vous voyez il n'y a pas paysage, il n'y a pas relaxation, ouais, je laisse film animation, allez, suivant, on peut choisir ce qu'on a à la fin, ce qu'on veut à la fin ou pas, ouais. Mais je le ferai plus tard, ça, pour voir euh, quelle vidéo je peux rajouter après. On a, Vous voyez, vous avez la possibilité de mettre des cartes, en fait. Je vais pas le faire. Et là, on peut plus publier en public. On peut aussi programmer quand est-ce qu'on veut la sortir. c'est parti et donc euh, vous aurez la, pub... euh, la la vidéo qui sera euh, qui sera là dans euh, 8 minutes sur Youtube voilà voilà euh, si vous avez des questions ou autres, euh, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis euh, j'espère que vous avez aimé je vais faire d'autres tutos comme ça. Et comme je vous disais, euh, je mettrai en description mon, mon lien Udemy pour euh, ma formation en fait que je propose. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à la suivre parce qu'il y a pas mal d'outils pratiques. Voilà, bonne journée à tous.